Voilà, eh ben, euh, bonjour à, à toutes et, et tous. Euh, bienvenue sur ce premier débat de la cinquième édition euh, des États généraux de la révolution numérique organisée euh, par le Parti communiste. Alors C'est une édition particulière parce qu'étant donné qu'il y a le Covid-29 et euh, donc on est dans une situation où on ne peut pas faire du présentiel et donc on va étaler sur un certain nombre de lundis tous les débats que d'habitude on... on on essaye de caser sur 48 heures. On va donc euh, bah, travailler sur toute une série de problématiques autour de la révolution numérique et des enjeux qui se posent et qui sont des enjeux de civilisation. Et l'un des premiers, c'est la question de la santé. On parle beaucoup de révolution numérique dans le cadre de la santé. Euh, ce qui pose beaucoup de questions, euh, cette révolution numérique, pourquoi, au profit de qui et dans quel cadre euh, D'autant plus qu'il euh, y a une actualité très, très brûlante sur cette question de la, de la révolution numérique et des données de santé. C'est la question des données de santé des 67 millions de Français, que ce soit les, les données de la sécurité sociale ou des hôpitaux avec tous les examens, euh, tous vos bilans de santé, etc., qui risque de passer entre les mains de Microsoft. Donc ça, ça nous permettra d'avoir une illustration. Et je dirais, pour, pour avant de laisser la parole aux différents intervenants, et puis après, on fera un. un, un on essayera de, de faire de l'interactivité avec l'ensemble le, des, des personnes connectées. Euh, en même temps, notre débat, il, il passe sur Facebook, euh, sur Facebook Live, en même temps sur le Facebook Live, live du, du parti. Euh, je donnerai deux exemples pour montrer que euh, il y a cette, cette question de la technologie numérique dans la santé n'est absolument pas neutre. Un exemple positif. On avait reçu il y a trois ans à la fête de l'UMA Irène Frachon, vous savez, la, la pneumologue qui avait mené le combat sur la question euh, du, euh, du médiator. Et elle, l'un des arguments qu'elle avait pu. Euh, données face à Mérieux et face aux experts de Mérieux, c'est justement l'accès aux données de santé qui lui avait permis de voir qu'il y avait un signal énorme entre les gens qui euh, décédaient de, de problèmes euh, de, de leur cœur et euh, l'usage du, du médiator et ça lui avait servi à apporter la preuve du caractère néfaste de ce médicament. A l'inverse, là, nous avons euh, tous les dangers qui peuvent arriver avec euh, bah, la, la, la, la prise en main des données de santé des Français par euh, Microsoft euh, qui est servi par un plateau sur, euh, par le gouvernement français, mais heureusement euh, bah, beaucoup de gens se sont mis en lutte contre ça et euh, comme on dit, euh, bah, généralement on ne perd que les combats qu'on ne mène pas et ce combat est en bonne voie d'être peut-être gagné. Alors, avant que je vous présente et je donne la parole à à, à nos intervenants, je demande aux, aux autres participants à la réunion de couper leur caméra et de couper leur micro, parce que justement, pour le respect de la bande passante de chacun, et ça permet que euh, chacun, et, et au moment où ils interviendront peut-être dans le débat, à ce moment-là, ils pourront ouvrir leur micro et leur caméra. D'ailleurs, moi-même, je couperai mon micro. Alors, nous avons trois intervenants euh, pour cette première table ronde des États généraux du numérique. Euh, marise Montangon, qui est euh, membre de l'exécutif national du Parti communiste français et en même temps en charge de la commission santé et protection sociale euh, du parti. Euh, Adrien Parot, qui est informaticien et médecin et qui a été bon bah, qui est un animateur du collectif Interop, qui, où il y a des soignants, où il y a des syndicats, où il y a des usagers, où il y a un peu tout le monde, qui se bat justement sur cette question à la fois des données de santé, mais d'une maîtrise publique, je dirais, de la révolution numérique à, à, dans notre système de santé. Et euh, Juliette euh, Alibert qui est aussi dans le collectif Inter, à, Interop, et qui, elle, euh, intervient sur les questions juridiques, parce qu'il y a tout un fonds juridique sur cette, euh, euh, sur cette bagarre. Donc, sans, sans aller plus loin, je vais tout de suite donner la parole à Adrien euh, Parot. Oui, bonjour, vous m'entendez bien, bien Oui. Euh, oui du coup bah déjà merci de nous inviter de faire du relais autour de ce combat euh, en effet qui euh, concerne euh, du coup l'ensemble de la population euh, française l'ensemble des données de santé de l'ensemble de la population euh, euh, française et même en, en, en, en au delà de ça puisque c'est pas que euh, les, les, les françaises et les personnes qui utilisent le, le système de soins donc euh, donc c'est aussi, euh, aussi euh, ça concerne beaucoup plus de personnes au final euh, et donc moi pour euh, en deux mots moi je suis donc euh, en effet médecin euh, et euh, informaticien euh, et euh, j'ai travaillé euh, deux ans euh, à l'entrepôt de données de santé des hôpitaux de paris euh, et euh, rapidement la définition d'un d'un entrepôt de données. Donc c'est euh, un lieu euh, où on récupère euh, les données de plusieurs euh, systèmes euh, informatiques. Euh, par exemple à la PHP il y en a entre 200 et 300, on va voir peut-être un, un peu plus. Euh, on n'a même pas la liste euh, finie au final. Euh, et l'objectif de tout ça, c'est de lier euh, ces systèmes entre eux. Par exemple, on a un dossier patient, euh, la radiologie, euh, la biologie, euh, la chimiothérapie, enfin, etc. etc., etc., etc. Euh, et donc, de rassembler tout ça dans un seul lieu euh, pour euh, faire de la recherche euh, à partir des données euh, des personnes. Euh, la philosophie de l'entrepôt, donc moi, j'ai participé à la création de... de, de la plateforme euh, d'intelligence artificielle, on pourrait dire, pour utiliser un peu aussi un mot qui est à la mode, euh, d'intelligence artificielle euh, des hôpitaux de Paris. Euh, et donc ça, ça pose tout de suite euh, des, euh, des, enfin, des, des gros, des gros euh, warnings, il enfin, faut faire attention euh, à ça, parce que c'est euh, tout de suite beaucoup de données euh, de beaucoup de personnes euh, dans un seul lieu. Donc il euh, faut vraiment faire attention, avoir une gouvernance, un comité scientifique et éthique, pour euh, gérer ces projets, euh, et aussi euh, ce que nous, nous euh, quand, donc, quand moi je, je ne travaille plus aux hôpitaux de Paris maintenant, mais quand, quand j'y étais, quand j'ai euh, participé à la création de cette plateforme avec euh, un collègue qui n'est pas là, qui s'appelle Nicolas Paris, et qui est membre de l'association aussi, euh, on avait à cœur de mettre le logiciel libre euh, au centre de tout ça, donc, c'est du logiciel open source aussi, c'est presque synonyme entre logiciel libre et logiciel open source. Donc, euh, c'est des, des programmes, des, du code euh, que l'on peut regarder euh, et euh, auditer et transformer et améliorer et vérifier qu'il n'y ait pas de, euh, de, de backdoor, euh, qu'il n'y ait pas de porte dérobée, qui permettrait par exemple d'espionner des... Euh, des choses, enfin, c'était des choses qui ont déjà été montrées par exemple par Snowden. Donc euh, de mettre le logiciel libre au centre de tout ça euh, permet de, de, de, de se préserver euh, de tous ces risques et aussi euh, et surtout euh, les données, Donc, euh, je parle encore des, des hôpitaux de Paris que je connais très bien, donc les données de l'entrepôt de données de santé euh, étaient stockées sur des serveurs qui appartiennent aux hôpitaux de Paris et qui sont à Paris euh, en l'occurrence. Donc on avait aussi on était souverain euh, ou autonome, peut-être, euh, moi je préfère ce mot-là, euh, autonome, l'autonomie numérique. Donc on était autonome euh, enfin, sur le plan numérique, parce qu'on on, on possédait les serveurs euh, et on pouvait auditer et regarder les logiciels euh, que euh, l'on installait sur ces machines-là. Euh, et par-dessus tout ça, une gouvernance avec un comité scientifique et éthique dont j'avais parlé un petit peu avant. Euh, et euh, pour finir, et après, je, du coup, je vais laisser la parole à, à Juliette, mais euh, pour finir, on a vu arriver le projet du euh, Health Data Hub, euh, ou plateforme des données de santé euh, en français, donc la loi, de ce, de ce, la, la loi de, qui a promulgué le, le Health Data Hub ou la plateforme des données de santé, le groupement d'intérêt public, enfin GIT, un groupement d'intérêt public euh, Health Data Hub, est passé en juillet 2019. Donc on, arrivait, on a vu arriver ça et très rapidement on a vu que euh, euh, il y avait une rupture euh, euh, presque idéologique euh, puisque euh, déjà il y avait une hyper centralisation des données euh, de façon nationale euh, et surtout euh, chez un acteur euh, qui, est, euh, qui, dépend, qui ne dépend pas du droit européen puisque cet acteur c'est Microsoft Azure, donc le cloud, euh, les, les serveurs de euh, Microsoft euh, qui sont un peu partout dans le monde, et qui est un peu partout dans le monde, dont aux États-Unis, euh, et ça s'appelle un cloud. Euh, et donc ça, euh, on s'est rapidement opposé à ça, on s'est euh, constitué initialement un collectif, hein, le collectif, euh, un, un, donc déjà Inter, Interop, l'association asso, maintenant euh, dont, dont, dont je fais partie, dont Juliette et moi faisons partie, euh, et euh, en plus de ça, euh, et donc interop en, en deux mots, c'est donc en effet des ingénieurs, euh, des hôpitaux, euh, des médecins euh, des hôpitaux, des juristes, euh, juristes ou avocats euh, comme Juliette, euh, et on a aussi une déléguée à la protection des données euh, au sein de l'association. Et donc, rapidement, cet assaut, déjà, s'est est constitué… Euh, on est, au début, on n'était qu'un collectif, donc elle s'est constituée en assaut. Euh, et aussi, on a lancé des combats juridiques euh, via un collectif un peu plus large euh, qui s'appelle celui-ci SantéNaton. Et donc, SantéNaton rassemble euh, des syndicats euh, de médecins. Euh, il y a aussi la CGT, par exemple, euh, des syndicats de, ou des associations de patients comme l'association la, Constance. Euh, l'association des usagers de, des hôpitaux de Paris euh, euh, et aussi des, euh, des industriels euh, du logiciel libre euh, puisqu'on partage quand même des valeurs euh, communes parce que c'est le logiciel libre justement qu'on peut auditer, euh, qu'on peut euh, critiquer, améliorer, euh, partager. Donc il y a quand même ces valeurs-là qu'on que partage. Euh, et donc euh, des, des acteurs du euh, d'entrepreneuriat voilà, comme le comité euh, national du logiciel libre euh, voilà, je pense qu'en gros, pour résumer, on, et on est 18, à peu près 18 personnes euh, à avoir déposé des recours au Conseil d'État euh, pour euh, faire avancer cette problématique euh, et, euh, et un peu s'insurger euh, contre, euh, contre cette centralisation et surtout contre Microsoft euh, et surtout contre euh, l'extraterritorialité euh, du droit américain, qui veut dire que en fait, les lois américaines s'appliquent euh, en France. Et en Europe, euh, et donc on fait rentrer les citoyens et les patients euh, dans un espace juridique flou euh, où on n'est pas euh, seulement euh, dans euh, dans, notre, dans notre espace. Enfin, le, le, le RGPD, le règlement européen de la protection des données, n'est pas le seul à s'impliquer euh, sur Microsoft. Ça euh, applique aussi plein de lois euh, américaines, euh, dont des lois euh, qui concernent les services de renseignement américains. Et peut-être que Juliette pourra en parler un, un peu plus. Hein. Vous m'entendez Bonjour, vous m'entendez euh, Bonjour, je, je suis Juliette Alibert, j'interviens comme juriste bénévole au sein d'interrof euh, qu'a présenté Adrien. Donc On travaille de concert sur le développement de notre association, et moi tout particulièrement sur l'ensemble des sujets juridiques euh, qui touchent à, à la protection des données de santé, et, euh, et en fait, j'ai participé à la rédaction des différents recours qu'on a pu euh, développer et, et déposer dans le Conseil d'État. Donc peut-être pour vous expliquer assez rapidement ce qu'on a pu faire et les enjeux. Euh, bon, rappelez rappeler ce que c'est que le Elzatob, même si Adrien l'a présenté un petit peu. Pourquoi on a voulu initier un combat euh, sur le volet juridique Comment on s'est organisé Qu'est-ce qu'on a obtenu et ensuite quelles sont les suites et perspectives donc le Health Data, pour, compléter, pour re -re compléter ce que, que disait Adrien, c'est effectivement une de les données de santé au sein d'une unique plateforme, euh, de, que, ce qui s'appelle le Health Data. Et... Euh, et, euh, et donc c'était un projet de un, centralisation qui nous semblait euh, compliqué, on, on souhaitait euh, initier un combat juridique contre ce projet-là, d'une part parce qu'on parle, enfin, parle de données de santé qui sont des données particulièrement protégées euh, en droit, euh, des données à caractère personnel mais on, qui ont un caractère véritablement sensible du fait qu'elles sont contre un secret médical, euh, et ça nous semblait nécessaire d'être en tant que l'unité la démocratie très vigilante au traitement et au sous-traitement des données de santé, euh, qui font l'objet d'ailleurs de, de plusieurs... Euh, enfin, en droit, il y a plusieurs réglementations spécifiques euh, qui découlent du RGPD pour protéger spécifiquement les données de santé qui sont vraiment des caractère sensible. Donc, déjà, ça nous a sensibilisés. Euh, il y a beaucoup de médecins qui euh, qui ont commencé, comme euh, Adrien, à se poser des questions autour de ce projet du Helsatelle. Ensuite, ce qui nous a mobilisés pour initier ce combat juridique, c'est qu'on a vu que le Health Data Hub euh, était un projet qui avait été donc initié, comme l'a dit euh, Adrien, par la loi de, du 24 juillet 2019, mais dont on n'avait pas encore l'ensemble des décrets d'application qui permettaient, en fait, euh, qu'il soit véritablement mis en pratique et euh, que euh, les, les données de santé qui étaient traitées sur le Health Data Hub puissent, puissent euh, être rassemblées au, au sein de la plateforme et faire l'objet de projets de recherche. Sauf que ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu l'état d'urgence sanitaire et qu'au nom de l'état d'urgence sanitaire, on a poussé le droit commun, euh, on, a, euh, on a justifié par euh, le caractère urgent de, de la lutte contre le Covid euh, que euh, le, le ministre de la Santé, par des prérogatives exorbitantes, puisse euh, implémenter directement le Health Data Health, alors même qu'il n'y avait pas eu encore l'ensemble des décrets Réglementaire pour qu'ils puissent euh, entrer dans le droit commun. Donc, ça, ça nous a paru aussi être une dérive importante à signaler. Et c'est comme ça, en fait, que le health data Hub a commencé à. On, on s'est rendu compte lors du procès qu'il y a eu très peu de données de santé. Heureusement encore qu'on a pu être. Il n'y a que deux fichiers sur le health data Hub pour l'instant. Mais en tout cas, euh, il, normalement, il n'avait pas euh, à, euh, à fonctionner avant même l'entrée en vigueur de ces décrets d'application. Ensuite, ce qui nous a alerté, c'est effectivement, même si ce n'était pas l'objet des recours qu'on a initiés, que Microsoft, une entreprise de droit américain, euh, a euh, obtenu ce, ce marché sans passer d'appel d'offres. Donc ça, c'était déjà une dérive qui, qui nous a alarmé. Mais surtout, euh, c'est ce que rappelait Adrien euh, tout à l'heure, cette, cette euh, entreprise Microsoft est un GAFAM, donc qui est une... Euh, un géant du web omnipotent, est euh, soumis au droit américain. Or, en droit américain, et ça a fait l'objet d'une jurisprudence euh, en, au cours de l'été euh, de, de l'été 2020, euh, on s'est rendu compte que le droit américain ne, ne garantissait pas un niveau de protection équivalent au règlement général à la protection des données, qui est le règlement qui régit euh, la préservation de la vie privée au niveau de l'Union européenne et qui a des effets nécessairement en droit français. Euh, pourquoi pourquoi le droit américain ne garantit pas une protection équivalente Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y a un accès qui est potentiellement massif et non individualisé à l'ensemble des données de santé dès lors que une, des services de renseignement, par exemple, demandent cet accès. C un, ça, ça, ça rentre un petit peu dans la lignée de la Edward Snowden euh, en 2013 de ces révélations. D'autre part, parce qu'il n'y a pas de contrôle euh, par une autorité indépendante pour pouvoir euh, justement euh, qu'il y ait un garde-fou pour l'accès à l'ensemble de ces données par des autorités judiciaires ou de renseignement américains. Et euh, parce qu'il n'y a pas de, de droit opposable pour les citoyens. C'est-à-dire qu'un citoyen européen dont les données, euh, ou un citoyen français dont les données seraient sur le Elzathab euh, et du coup... Euh, pourrait être transféré aux États-Unis sur demande des autorités américaines, pourrait pas euh, exercer ses droits opposables, c'est-à-dire demander le retrait euh, de euh, de ces données de santé et, et euh, enfin, par exemple ou leur effacement. Donc tout ça, c'était des éléments qui nous semblaient importants. Un autre élément important que j'aimerais souligner, c'est qu'il y avait pas mal de failles de sécurité que la CNIL avait déjà identifiées euh, lorsque le projet était encore à l'étude. Euh, et puis, il y avait des choses qui nous paraissaient compliquées, c'était par exemple, il y avait, en, en termes de sécurisation du projet, Microsoft, par exemple, euh, avait les clés de sécurité, les clés de chiffrement euh, du, de, du propre système. C'est-à-dire qu'à la fois on nous disait que le système était sécurisé et que Microsoft ne pouvait pas avoir accès aux données. Et en même temps, les clés sécurisées, elles étaient conservées par l'entreprise Microsoft. Donc, c'est un peu comme si on, on avait… Euh, une, une, prison et qu'on donnait, qu'on voulait pas que quelqu'un ait accès à, puisse sortir et qu'en même temps on lui donne la clé. Il enfin, y avait des choses qui nous semblaient incohérentes. Donc, ce qu'on ce qu a fait, c'est qu'étant donné qu'on était dans un contexte d'état d'urgence, on a joué là-dessus pour se dire, on va saisir le Conseil d'État et mettre le, le, le gouvernement face à ses responsabilités. Donc, on a initié plusieurs recours d'urgence pour faire valoir au nom des libertés fondamentales et du respect à, à la vie privée, il fallait suspendre le projet du SAD. Donc, on a eu euh, un, une. Euh, Qu'est-ce qu'on a obtenu Enfin, comment s'est organisé on a, on a, rassemblé nos forces à la fois Interop, l'association Interop, mais avec d'autres organisations ou des personnes, euh, des personnes physiques, des représentants d'usagers, euh, des syndicats. C'est ce qu'on appelle nous le collectif Santé dont Interop, notre association et partie prenante. On s'est rassemblé, déposé ces différents recours devant le Conseil d'État. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a obtenu Le 13 octobre 2020, on a obtenu une décision euh, assez satisfaisante puisque le juge a reconnu effectivement qu'en l'État, euh, le le, le, le l data Hub ne permettait pas, enfin, le projet. Euh, les, les, ne permettait pas une sécurisation des données de santé euh, de l'ensemble des personnes, des citoyens, enfin de l'ensemble des 67 millions de personnes qui pouvaient voir leurs leur données traitées au sein du Hub. Donc du coup, le, le Conseil d'État s'est positionné favorablement euh, en disant qu'effectivement il y avait des dérives importantes. Par contre, euh, en laissant un délai euh, au nom de la lutte contre la crise du Covid pour que euh, on puisse changer de plateforme et que ce soit plus sur une plateforme. Euh, sous le droit américain, mais sans préciser les délais. Euh, donc ça, c'était un petit peu le, le, la partie qui nous, nous, nous avec laquelle nous n'étions pas d'accord. Ça, ça, ça a donné lieu ensuite à un, à un courrier euh, du, du 23 novembre dernier d'Olivier Véran euh, qui a précisé qu'en fait on était censé, enfin, il, il fallait laisser un délai euh, suffisant pour changer de plateforme. À la fois, ils reconnaissaient effectivement que la solution n'était pas, pas adéquate et qu'il y avait effectivement une incompatibilité, mais en même temps, on, il, demande, enfin, il annonçait un délai de deux ans pour changer la solution technique, le, le prestataire et donc Microsoft. Euh, je tiens à souligner juste parce que j'ai oublié de dire que la CNIL s'est ra, ralliée euh, de façon importante à notre, à notre recours, fin, c'est-à-dire qu'elle a été saisie lorsqu'on a fait les référés de liberté et elle s'est ralliée en se positionnant en disant qu'effectivement, euh, il y avait des atteintes massives au, à la protection de la vie privée du fait que Microsoft était une société soumise aux droits américain. Donc voilà, on en est là à ce stade, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un délai de deux ans euh, pour que le Microsoft soit. Euh, ne, ne, ne gère plus l'aspect technique de la plateforme L-Data Hub, euh, qui, euh, avec lequel nous, on n'est pas du tout d'accord. Alors, quelles sont les suites et les perspectives euh, on est en, Nous, on, on se mobilise actuellement pour dénoncer ce délai, dire qu'il n'est euh, il absolument pas, euh, il est absolument pas euh, opportun au regard des risques et que de toute façon, dans deux ans, ce sera trop tard. Les données, on, pour, euh, les services de renseignement, par exemple, pourront tout à fait y avoir accès, voire l'entreprise Microsoft elle-même. Euh, si ce n'est pas déjà le cas, que euh, en plus euh, d'ici là, on aura peut-être un, un, un nouvel euh, un nouveau privacy qui était un, qui était le, le bouclier l'accord national enfin national l'accord entre l'Europe et les États-Unis qui permettait que des transferts de, de données enfin, de données en général de données à caractère personnel puissent aller vers les États-Unis donc on aura peut-être ce nouvel accord qui a été invalidé récemment donc en fait on, on considère que euh, deux ans c'est beaucoup trop face à l'urgence de protéger euh, les droits des individus. Euh, voilà, je vais m'arrêter là pour pas être trop long. Merci beaucoup. Voilà. Alors, juste avant de passer la parole à Marise, euh, je voudrais lui poser une petite question parce que juste une petite précision. Il faut savoir que dans cette histoire, il n'y a pas eu de marché public, qui est quand même absolument scandaleux pour, un, à, pour des sommes qui sont pas qui sont rondlettes. Que bien sûr, ces données, c'est un pactole gigantesque, euh, pas seulement pour le domaine de la santé, mais aussi pour les, les assurances, pour le, le, les banques, etc., pour même pour les, des services de DRH. Que derrière, il y a quand même euh, non seulement la marchandisation, mais euh, euh, on a dit que ces données étaient anonymes. Or, plusieurs ont, ont, ont montré qu'on pouvait retrouver quelqu'un à partir de, ces, de, de ce soi-disant anonymat. Donc déjà… On va bien retrouver. Voilà. Et, et la dernière chose importante qui est, qui est à dire, et c'est la, la question que j'ai posée à Marine, c'est plutôt que de donner ça au privé, qui, de, qui de, reçoit de l'argent pour le faire, qui va gagner de l'argent dessus. D'ailleurs, le responsable de, du projet maintenant travaille dans une des plus grandes entreprises de vente de données aux États-Unis avec un poste de directeur via l'Europe. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir à un service public de la donnée de santé dans le cadre d'un grand service public Et, et toutes ces questions-là, ne et, et doivent-elles pas être pilotées par le service public À toi, Marise. Là, c'est bon Là, je, Vous m'entendez Allô Voyons, on vous entend, moi je vous entendais. On t'entend, Marie. Ah, bon, d'accord. Ah, oui. Euh, ben, de, bon, je, je, je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit par Adrien et Juliette, euh, notamment au, au niveau des, des, des données de santé. Mais euh, je voulais juste noter quand même que alors concernant les hôpitaux, il euh, y a il y, a, y, a, y a longtemps qu'une base de données, des données de santé a été mise en place. Et ça, au travers du, du PMSI, qui est le, le programme de médicalisation des systèmes d'information. Et ce, ce PMSI a été institutionnalisé à partir de 1996 avec le plan JP. Alors, présenté initialement dans son projet comme outil euh, épidémiologique, il s'est dit transformé en analyse de l'activité médicale des établissements hospitaliers à des fins d'allocation budgétaire. Mais noter que son application. Euh, son application correspond avec la mise en place de, de la loi du financement de la sécurité sociale et donc de la nationale des dépenses d'assurance maladie. Alors aujourd'hui, enfin, à partir de ce moment-là, tous ces jours hospitaliers font l'objet d'un recueil systématique d'informations administratives et médicales qui sont utilisées pour le financement des établissements de santé et pour l'organisation de l'offre de soins. Alors si on peut estimer que le stockage et la réutilisation des données de santé des hôpitaux dans des entrepôts de données de santé, dans un contexte de, de sécurité maximale, sont utiles à des fins de recherche, d'épidémiologie, de pharmacovigilance, d'aide au diagnostic. On peut s'interroger sur son utilisation comme levier de pilotage hospitalier dans la recherche de la performance économique et la maîtrise des dépenses de santé. On sait ce que cela veut dire. Dans un contexte d'austérité budgétaire, de plan de retour à l'équilibre et de réduction des moyens, les entrepôts de données de santé vont permettre d'accélérer les restructurations avec suppression de services de lits et de personnel. Et il y a un exemple qui est éloquent, celui du CHU de Nancy. En octobre 2019, le directeur du département territorial de la transformation numérique et de l'ingénierie biomédicale de l'hôpital de Nancy soulignait au CHU de Nancy, l'entrepôt des données de santé n'est pas uniquement destiné à faire de la recherche. Il contient des données médico-administratives, des données patients." des activités des, des professionnels, les données relatives aux coûts salariaux. L'idée est qu'à partir de ces données, nous puissions faire du pilotage médico-économique. Cinq mois plus tard, en pleine crise sanitaire, le directeur général de l'ARS du Grand Est confirme le plan de restructuration du financier avec suppression de 174 lits et 598 postes. Grâce à l'entrepôt des données de santé, ils ont pu faire du pilotage médico-économique à la sauce néolibérale. Tout ça pour dire que, voilà, là, là c'est un, un, un côté des, des, des données de santé. Euh, le, le PMSI entre dans le, dans le cadre du S data Hub, hein, avec euh, les données de la sécurité sociale et d'autres sources. Mais euh, je veux dire, c'est que, voilà, le détournement qui est fait de ces, de ces programmes, de ces, de ces entrepôts, hein, malheureusement, euh, par les politiques aujourd'hui, et en, en, en faveur de la politique d'austérité qu'ils entendent mener et, de, et, la, et la destruction du service public hospitalier. C'est ce point-là que je voulais mettre l'accent aussi, au-delà de tout, de tout, tout ce qu'on peut dire sur l'hébergement par Microsoft, etc. Et, et je voulais rajouter, euh, j'espère que je ne vais pas être trop longue, parce que euh, dans le paysage des, des, des technologies de numérique en santé, euh, elle est un perpétuelle évolution. On parle d'intelligence artificielle, de télémédecine, de télédétection, robotique, l'impression tridimensionnelle, etc., etc., Alors, il est évident que toutes ces nouvelles technologies numériques et robotiques, elles vont bouleverser les procédures et les dotations en personnel et en, maté et en matériel. De même qu'il est évident que tous ces outils vont, pourraient modifier les relations patients-médecins. Dans, dans ce contexte de, de marchandisation galopante de la santé et de réglementation, bien en deçà du contrôle démocratique nécessaire, qu'exigeraient tous ces bouleversements. Alors, des bouleversements au sein des établissements de santé médico-sociaux utilisant la transformation numérique et les technologies modernes sont à étude. La Direction interministérielle de la transformation publique dans le cadre du programme Action publique 2022 a cherché à analyser au travers de l'étude transformation numérique dessinant les métiers publics de demain pour 16 familles de métiers des sphères étatiques et hospitalières les potentiels offerts par le numérique et les perspectives d'évolution du métier que leur utilisation pourrait développer. Le, le tome 2 de cette étude s'attache à définir les métiers de la santé présentant des potentiels de transformation profonde. Ainsi sont identifiés les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les agents de services hospitaliers et même les chercheurs. Euh, donc, plusieurs pistes sont évoquées pour le recentrage pour les médecins, sur leur, leur fonction de soins, sur les infirmières, sur les aides-soignants avec des robots autonomes qui effectuent des tâches répétitives, et également des robots nettoyants pour les les, les, les agents hospitaliers. Euh, donc, alors... Même, cette étude, même si elle se défend de tracer un avenir déterministe, a été réalisée dans le cadre du programme, du programme Action 2022 et la loi de transformation de la fonction publique. Cette loi qui a été combattue par les syndicats, en particulier la CGT, et nos parlementaires, et qui constitue une véritable caisse sociale avec à la clé la destruction du service public, notamment hospitalier. Alors, quand il est précisé dans l'introduction de cette étude plus que le but recherché est de construire un service public plus efficace, plus juste, plus adapté aux besoins des usagers ou encore de se consacrer à d'autres activités plus épanouissantes, nous savons que dans le cadre d'objectifs budgétaires de plus en plus contraints, de sous-effectifs et de sous-investissements chroniques des hôpitaux, d'un de manque cruel d'interporabilité entre les systèmes, les promesses technologiques et le numérique sont uniquement mises en avant dans le souci d'économie de personnel. Il y a une autre, une autre étude d'impact qui est en cours également sur les métiers de la santé euh, par la, la, la Fédération hospitalière de France. Devant ces différentes études et dans le contexte que nous connaissons de raréfaction des professionnels de santé, on peut entrevoir un passage en force du gouvernement Macron pour imposer de nouvelles organisations à l'hôpital public et dans les EHPAD en déployant massivement les technologies modernes. Plus que jamais, il convient de fixer des objectifs politiques sanitaires vis-à-vis -vis de ces nouvelles technologies avec des professionnels et les citoyens et de, re, re, de redéfinir les critères de gestion de l'hôpital pour que l'investissement réponde aux besoins des populations. S'appuyer sur le numérique et l'intelligence artificielle, pour donner aux professionnels du temps relationnel avec les patients, pour donner des diagnostics et des traitements plus rapides et plus précis, présente sans nul doute des aspects positifs, à condition de s'appuyer parallèlement sur les conditions de travail, l'emploi du temps, les formations, et sur le sens de l'activité du soin avec les principaux acteurs. Il faut donc être vigilant car les, ris les risques existent bel et bien de technicisation à coup des métiers et de déshumanisation des soins avec un isolement des patients. Vigilant également face aux grands groupes industriels multinationaux développant ces technologies modernes en échange de bénéfices exorbitants alors que les budgets de nos hôpitaux sont année après année inexorablement rognés. Aujourd'hui, ce que nous revendiquons, ce sont des embauches massives et face à, à la révolution numérique et au formidable développement des sciences et des techniques, l'adaptation du niveau des compétences des professionnels de santé, que ce soit au niveau des formations initiales ou continues. Cette démarche doit être accompagnée par les pouvoirs publics, il doit s'appuyer sur des diplômes, du temps libéré pour l'étude, de transformation ou création de postes et bien sûr des salaires adaptés. Donc, bon, écoutez, je vais m'arrêter là, parce que je pense que vous êtes vraiment trop long. Mais bon, bon voilà, c'était juste pour faire un point sur que la révolution numérique dans la santé. Euh, effectivement, il y, a, il, y a, il y a ce problème de, qui est crucial hein, des de données de santé. D'ailleurs, on peut se demander euh, pourquoi une telle précipitation avec le S Data Hub. Bon, il y avait, actuellement, il y avait le, le système national de, de données de santé qui fonctionnait bien, dont se servent régulièrement les chercheurs, les médecins. Et il a tout un coup de précipitation, on veut faire un hyperconcentrateur. Alors là aussi, euh, quel est l'objectif de tout ça Mais euh, je, voilà, je voulais mettre aussi le, un point sur que toutes les, les nouvelles technologies qui sont associées au numérique dans la santé, euh, il faut faire, être, être très vigilant parce que y a, y a, y a, pour moi, il y a beaucoup de risques de, de, de perte d'emploi, de, de perte de, de, de liberté, etc. Voilà, je m'arrêtais là. Merci Marise, Alors peut-être pour faire rebondir le, le débat, puis après il y a déjà plusieurs questions qui commencent à, à se poser. Est-ce que finalement derrière ce projet se cache pas finalement de, de transformer des problèmes de santé publique, qui demandent une réponse publique, en euh, des problèmes, individualiser les problèmes, au lieu de mutualiser le risque de santé, l'individualiser Je pense un petit peu à tout ce qu'on parle autour du solutionnisme technologique, c'est que finalement, à partir de ces données, on pourrait dire que bah, les gens ont un comportement, euh, une hygiène de vie qui n'est pas très bonne. Et donc, à ce moment-là, de les pénaliser, de leur dire bah, si vous buvez, si vous êtes obèse, si vous, avez, si vous, euh, vous fumez, bah, après tout, c'est normal que bah, si vous avez un cancer, vous payez un petit peu plus que la personne lambda qui ne fume pas, qui ne boit pas et qui est maigre comme un clou. Euh, donc, est-ce qu'il n'y a pas ce risque de complètement changer, de passer d'un système de solidarité à un système où finalement on individualise tout et où on, on commercialise la santé et où finalement, euh, euh, au lieu de penser que, les, que par exemple un problème comme l'obésité, c'est un problème de politique de santé, on dit ben voilà c'est un problème de, de mauvais comportement individuel et on va sanctionner les gens pour leur mauvais comportement. Alors peut-être réaction d'Adrien, on peut peut-être reprendre dans ce sens-là, puis après on va passer aux questions que posent les, les uns et les autres, ben, vas-y Adrien Ouais, ben c'est vrai que c'est le c'est le risque avec la, la médecine personnalisée euh, qui est aussi un, un mot euh, relativement à la mode euh, en ce moment. Euh, ça va bien avec intelligence artificielle, avec big data. C'est un peu des mots qui vont euh, qui vont ensemble. Euh, c'est clairement le le risque euh, et euh, aussi. Enfin, euh, je pense que la la, la technique euh, est euh, est relativement neutre euh, en tant qu'objet euh, d'étude. Euh, par contre, c'est vrai que comment on le déploie, euh, avec qui, pourquoi, dans quel but, euh, tout ça, ça pose des questions. Et euh, c'est pour ça que je te rejoins beaucoup sur un pôle euh, public de, de gestion des données. Euh, clairement, euh, à l'hôpital, moi, ce que je ressens, c'est que euh, euh, comprendre que euh, l'ingénieur, euh, par exemple, des entrepôts, euh, euh, pour euh, ce, ce que je connais bien à, à Paris, aux hôpitaux de Paris, euh, ben en fait doivent s'unir avec les soignants et que les soignants doivent aussi s'unir avec les ingénieurs et qu'en fait euh, on fait, on travaille ensemble euh, dans une dans un but euh, commun et qu'on fait de la politique euh, de santé du coup, mais de la politique de façon euh, euh, enfin commune et ensemble. Euh, ça c'est euh, c'est vraiment vital et, et en fait on a il y a un, un besoin urgent. Euh, d'encadrer de, euh, les progrès techniques euh, et la technologie euh, parce que vraiment les ingénieurs globalement euh, sans, sans généraliser mais euh, beaucoup d'ingénieurs ou certains en tout cas ingénieurs euh, n'ont pas conscience que quand euh, ils font du code informatique euh, ils sont en train de faire de la politique en fait euh, et que les choix qu'ils euh, font dans leurs algorithmes sont en fait des choix politiques et donc, euh, d'avoir du recul sur tout ça, c'est euh, vraiment urgent. Euh, surtout que euh, les données de santé, il euh, y, y, y, y a dans plusieurs articles, il y en a un qui est très connu dans, euh, dans un journal des euh, États-Unis qui, qui, qui dit que le, les données de santé, enfin, les données, pardon, en général, sont l'or noir du 21e siècle. Euh, c'est vrai que c'est grâce mmh. à ces données que les algorithmes apprennent, pardon. Donc euh, euh, comprendre en, cet enjeu-là et euh, même s'en servir pour euh, aussi autonomiser euh, la fonction publique. Euh, euh, enfin, c'est des enjeux de pouvoir entre même l'exécutif, le, le, par exemple, et les hôpitaux. Enfin, donc tout ça, tout ça, euh, tout ça euh, est très important et, et de, de, de voilà d'unir de, de, ingénieurs. Et c'est pour ça qu'on était très content que de CGT, par exemple, soit avec nous que du coup, de comprendre que les ingénieurs et les soignants sont ensemble, c'est super important. Et juste un, un dernier petit point, euh, ce qu'on voit aussi, euh, c'est arriver des, euh, des start-up euh, euh, qui euh, en fait un peu découpent. Euh, donc là, je dépasse l'entrepôt de données de santé euh, euh, simplement. Euh, mais par exemple, on a une start-up pour prendre des rendez-vous, euh, une start-up pour envoyer les courriers euh, entre les professionnels de santé, une start-up pour transférer les patients entre les urgences et les, les services d'aval. Donc, par exemple, entre les urgences et le service de pneumologie, bah, il y a des start qui se mettent sur ce créneau-là. Euh, et, et, euh, et du coup, bah, les, les, les services euh, et l'hôpital public, se c'est un peu saucissonner euh, euh, euh, comme ça. Et, bah, et moi, je trouve ça un petit peu regrettable. Et... J'ai envie d'ajouter un petit point sur ça aussi. Euh, Juliette, puis après Marise. Juliette. Euh, oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que disait Adrien euh, juste à l'instant. Effectivement, c'est des dérives qu'on qu voit arriver et qui, à la fois, euh, euh, de participer à la privatisation du système de soins, euh, mais aussi à tout qu'on à toutes les dérives un peu euh, qu'on qu peut voir euh, arriver avec les, les outils connectés où finalement en fait les individus. Euh, peuvent se passer des soignants et euh, grâce à leurs applications euh, individuelles et grâce à leurs outils connectés, euh, peuvent effectivement euh, avoir des pratiques euh, adaptées, soi-disant, à leur santé, à leur, à leur profil. Euh, donc, tout ça, c'est effectivement des dérives euh, très préoccupantes, très mais je vais peut la rajouter, donc je peux la Maryse. Euh, oui, juste. Ah, par rapport à ce que tu as soulevé, et je vais rejoindre Juliette, hein, c'est vrai qu'on euh, qu appelle la e-santé et toutes tout, tout, tout ces technologies de télémédecine, de télésurveillance, d'auto-mesure, de, avec d'ailleurs euh, là, avec tous les objets connectés qui sont d'ailleurs euh, fournis par les GAFA, hein, les GAFA, mais aussi avec, avec, avec Google, Apple, etc. Euh, je veux dire, c'est vrai que. Ils prennent, ils prennent et, et, et tous ces objets, tous, tous ces dispositifs ne prennent pas en compte les, les aspects culturels et, et organisationnels que leur mise en place, elle va imposer, elle va nécessiter chez, chez les patients. Euh, il y a une redistribution du travail de santé, euh, puisque le, le, le, tout, une partie du diagnostic et de la surveillance, il se trouve dispersée euh, en partie sur les patients et, et leurs proches. Euh, donc, il y a du travail invisibilisé et euh, ensuite, euh, tous, ces, tous ces outils ne sont pas, euh, comment dit, ils ne, ils ne sont pas conçus avec les, avec les patients. Ils sont souvent, les patients sont souvent associés à leur validation, mais à aucun cas à leur, leur conception. Donc, ça voudrait dire qu'il y, enfin, y a une standardisation qui n'est pas et qui ne va pas les inégalités sociales sociale de santé forcément, parce que tout le monde n'a voilà, pas cette capacité. Donc, c'est vrai que là aussi, il est important que euh, effectivement, quand euh, euh, quand on parle de pôle public de gestion des données, c'est vrai que le, la, la, la maîtrise, enfin, je dirais de, de, de, de, des entreprises de, alors, des de industriels, hein, des technologies de santé, euh, c'est pas possible qu'elles qu continuent à mettre sur le marché des, des, des outils qui sont validés, hein, mais qui, qui n'apportent pas grand-chose aux patients. Sinon, euh, euh, il y a une il y a une notion quand même euh, donc d'observance. Voilà, euh, Est-ce qu'on observe bien son traitement Est-ce qu'on le suit bien Et quelles sont les conséquences sur le pas euh, Ensuite, la notion de contrôle, le hein, contrôle social, parce que forcément, euh, évidemment, on, on, on est contrôlé. Donc, toutes ces notions euh, méritent d'être euh, mises en débat. Euh, elles sont imposées euh, souvent. Là, j'ai été un peu euh, éverrouée par le, les les séances d'oxygénothérapie à domicile pendant la crise de la, de la dernière confinement. Euh, C'est-à-dire que j'ai vu une mamie qui était très très âgée, et c'est sa fille qui était déjà aussi très très âgée, qui devait s'occuper de, de surveiller son, sa saturation d'oxygène. Euh, euh, enfin, voilà, j'ai trouvé ça complètement… Euh, la, la, la pauvre, sa, sa fille qui était, qui était déjà âgée, qui était complètement stressée à l'idée que sa mère pouvait effectivement euh, avoir un problème au niveau de son oxygène. Donc, ça, voilà, je trouve que ce n'est pas possible. De... Il faut vraiment associer, alors que ce soit les professionnels, mais les patients, à toute cette conception, voir si effectivement c'est utile euh, et, et, et, et penser aussi que, là encore, euh, dans tout ce qui est euh, télé, euh, télésurveillance, euh, c'est la sécurité sociale qui va prendre en charge, de, de, de, de, de, voilà, je pense, à terme, une partie de ces, de, de ces objets. Et, et ce n'est pas, pas tolérable s'il n'y a pas de contrôle associé. À, à, à, à, à Alors, une question qui est posée… Euh par que euh, je retrouve son nom Hugo de Villiers et qui à mon idée est, est très bonne et parce que ça rejoint un peu l'argument qu'avait donné notre ministre euh, notre sous-ministre euh, aux questions du numérique c'est que soi-disant on ne savait pas faire en France et c'est pour ça qu'on aurait pris la solution euh, Microsoft et que euh, euh, on ne savait pas faire et qu'il fallait, euh, fallait voir des gens qui savaient faire, et bien sûr, les gens qui savent faire sont aux États-Unis. Euh, Qu'en pensez-vous les uns et les autres bah, Attends, coup, moi, Je veux bien commencer. Ouais, comment euh, euh, euh, pour moi, c'est un, un argument qui euh, vraiment ne tient pas. Donc, euh, en effet, il n'y avait pas d'appel d'offres, euh, mais il n'y a pas eu de cahier des charges euh, publié euh, officiellement. Euh, donc euh, déjà, c'est très compliqué de voir euh, les, les attentes exactes du, euh, de la plateforme euh, si euh, sans cahier des charges. Euh, et pour le coup, euh, euh, je vois très bien les attentes d'un chercheur euh, en santé publique euh, d'un data scientist, de, de chercheurs des données euh, et des, les, be les besoins de plateforme et les besoins techniques qu'ils ont, en fait, c'est des choses relativement simples. Euh, comme de toute façon, pour l'instant, euh, euh, c'est vrai qu'on est qu au début de tout ça et c'est vrai que dans le monde entier, hein, donc euh, on n'est pas particulièrement tard. Mais, mais donc les, les besoins sont, euh, sont, sont minimes. Donc euh, tout ce qu'on peut fournir, c'est déjà bien. Euh, et les alternatives sont nombreuses, euh, du coup euh, sur le forum euh, je les, les ai listées. Euh, en tout cas moi celles que je connais. Euh, déjà euh, les hôpitaux euh, de France et de Navarre euh, sont en train de se doter d'entrepôts de données de santé. Euh, donc euh, pour citer il y a Lille, Bordeaux, Paris, Grenoble, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, euh, Rennes, euh, que je connais euh, bien. Donc, euh, donc le service public euh, n'est pas à la traîne euh, déjà et euh, avance euh, sur ces entrepôts. Et pour le moment, à part Lyon, euh, tous les autres entrepôts euh, sont loin des euh, GAFAM euh, et des géants du numérique américain. Euh, et l'autre alternative, moi, qui me semble aussi très crédible, c'est le CSD. Donc, ça veut dire Centre d'accès sécurisé aux données. C'est un groupement d'intérêt public à but qui est, enfin, son but, c'est pas de gagner d'argent, but non lucratif. Et ce, ce cet organisme gère déjà plusieurs projets de santé, plus de plus de 50 actuellement. Et surtout, il propose un boîtier physique qui permet de d'avoir de, de, des accès avec une carte à puce, donc vraiment avec des niveaux de sécurité il est certifié par les agences de sécurité informatique française. Euh, il a des, une plateforme d'analyse pour, le, la, pour les, les données massives enfin, vraiment ça c'est à mon sens c'est la meilleure alternative euh, il fonctionne par projet donc il n'a pas de lien particulier et il a été récompensé par euh, des revues prestigieuses des revues scientifiques prestigieuses donc euh, voilà et ça c'est sans, sans compter euh, Voilà, je voulais aussi mettre un, un petit mot sur ça euh, dans, dans l'absolu euh, le secteur privé euh, euh, moi, je n'y suis pas euh, euh, du tout opposé. Par contre, je pense qu'il doit être encadré par la fonction publique. Euh, et donc, si l'hôpital a des besoins ponctuels euh, sur, euh, via des, des entreprises, euh, il y a des entreprises du logiciel libre, des petites PME de 20 25 personnes qui peuvent aider. Euh, et donc, euh, tout, et, et, et en gros, il y a plus de 600 hébergeurs de données de santé actuellement. Euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent remplir les besoins euh, de, de, des chercheurs aussi donc en gros il y a euh, de multiples acteurs et euh, des acteurs aussi décentralisés du coup euh, parce qu'il euh, pourrait y en avoir plusieurs Juliette, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur un peu, ben, quels sont les droits des gens sur leurs données de santé, euh, pour, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui est qu recueilli, enfin, quel est ce cadre juridique et comment on peut avoir, un, en tant que citoyen, euh, citoyen patient ou citoyen tout court, on peut avoir un peu la maîtrise et, et quelles possibilités d'intervention on peut avoir sur, sur ces données, quoi. Oui, merci. Effectivement, je vois, c'est la, la question de Henri Blotnick. Euh, alors, en fait, il faut savoir qu'en en matière d'activité de recherche, le, lorsque le médecin euh, va soigner son patient, il doit seulement lui donner une information générale sur les activités de recherche qui sont mises en œuvre au sein de l'établissement, c'est-à-dire... Euh, à la fois, mais alors c'est des informations générales mais elles sont quand même importantes parce que c'est à la fois euh, la durée euh, du traitement de ces données potentiellement, la nature des informations qui peuvent être recueillies, leur finalité, de pouvoir aussi lui donner accès au, au, à, aux coordonnées euh, du, du délégué à la protection euh, euh, des données personnelles, euh, pouvoir l'informer aussi des modalités d'exercice de ses droits et c'est seulement alors qu'il y a de la recherche euh, génétique euh, sur une sur des personnes visées, que là il y a un besoin de d'avoir un, un consentement express et écrit euh, de la part euh, du, du patient euh, voilà donc pour euh, ensuite effectivement quand on, ces données sont recueillies on doit pouvoir normalement avoir accès à ces données s'opposer à, à leur recueil euh, enfin au fait qu'elles soient recueillies on, on peut aussi exercer euh, enfin demander à ce qu'elles soient effacées ou à ce que les traitements de des données euh, à caractère personnel soit limité. Euh, pour ça, normalement, on saisit la personne qui est euh, responsable au sein de l'établissement euh, de, euh, de, ce, de donner droit à ces demandes, qui est le délégué à la protection des, des données euh, personnelles. Et la, Toute la difficulté autour du, du S Data Hub, c'est qu'effectivement, il euh, y, a, y a une complexité sur... Euh, en, en fait, comme tout est centralisé, il y a une complexité sur qui est responsable euh, de faire droit à ces demandes d'opposition euh, entre la CNAM, entre le S-Data Hub, ça a fait l'objet d'un avis de la CNIL euh, enfin, justement sur le, les projets d'actes réglementaires permettant euh, l'entrée en vigueur du S-Data Hub dans le droit commun et non plus euh, sous, sous couvert de l'état d'urgence. Euh, voilà, donc c'est un peu comme ça que je, je pourrais vous répondre. Et juste simplement, je voudrais revenir sur ce que disait Adrien tout à l'heure, euh, sur le, le fait qu'effectivement, on dit que c'était la la seule solution technique Microsoft. Moi, je pense que c'est vraiment un, un, un argument de pure opportunité politique. Euh, on n'a pas cherché, en fait, à savoir s'il y avait des alternatives. La recherche française, pourtant, n'a pas attendu euh, de l'implémentation du ISATA pour euh, mettre en œuvre. Euh, euh, des projets de recherche, y compris pour le Covid, il y en a plus d'une centaine en France, alors que le il euh, y, y a seulement trois projets de recherche qui ont été validés à ce jour. Et en fait, je pense que ça illustre bien, euh, mais on a vu ça également lors de l'état d'urgence, euh, pas sanitaire, hein, mais l'état d'urgence suite aux attentats, euh, à quel point en il fait, y a des dérives, euh, liberticides en matière de droit et de, justement de, de contre-pouvoir. Il de, de, y a vraiment des dérives, c'est-à-dire qu'on se saisit euh, des prérogatives exorbitantes dont on peut jouir au nom d'une urgence qui peut être sanitaire d'un côté ou alors euh, en termes de sécurité euh, à, à un autre moment pour en fait limiter les libertés des personnes, ou au contraire pour pousser des projets euh, en méconnaissance du droit. Et, et en fait, euh, je pense qu'on voit bien euh, enfin, je pense qu on peut vraiment faire ce parallèle à l'heure actuelle euh, entre l'état d'urgence sanitaire et, et l'état d'urgence tel qu'il euh, qu a été euh, pro, promulgué à plusieurs reprises euh, à partir de 2015. Et, euh, et je pense que c'est très important euh, de rester, euh, rester euh, vigilant, en hein, ce que je disais tout à l'heure, et, et de... Et de, de, de s'opposer à, à l'ensemble de ces analyses. Justement, euh, euh, bah donc je vais me retourner vers Marise. Euh, ces questions-là que, que tous les deux vous avez soulevées, euh, d'opacité, de manque de cahier des charges, entre parenthèses, quand il n'y a pas de cahier des charges, c'est le meilleur moyen qu'un projet échoue, euh, surtout quand il y a des millions en jeu. Euh, donc, pas de cahier des charges, opacité, on passe par-dessus on on par la légalité. Tout ça, euh, ça pose quand même à la fois, bien sûr, le problème de l'État de droit, mais surtout un, un problème euh, de, de, de démocratie et peut-être justement, euh, toutes ces questions-là, ça, ça, ça demande que ben, les peut-être les... Je vais demander l'avis de, de Marise là-dessus, ben, de revoir ben, qui, qui a droit au chapitre à l'hôpital, de démocratiser, de permettre ben, au aux principaux intéressés quand même qui sont les soignants, euh, tous les personnels, etc., de pouvoir beaucoup plus intervenir dans, euh, dans le, le, les choix que fait les choix de politique de santé, les choix de gestion des, des hôpitaux, euh, et, bien, et bien sûr aussi les soignants. Vas-y, Marie. Oui. oui, bien sûr. Euh, je pense que ce niveau-là, de, de la démocratie à l'hôpital, on a beaucoup de travail et… et euh, c'est vrai que donner, la, donner la, le, le, le droit aux, aux professionnels de santé, quels euh, qu'ils soient, de, de pouvoir intervenir et de pouvoir avoir des pouvoirs de décision dans les choix qui sont faits est, est, est, est essentiel aujourd'hui. Euh, moi, je me, je me souviens que, on, juste avant que je parte en retraite, euh, donc je travaillais dans un laboratoire au, au sud de Bordeaux, et euh, on, a, on, a, on a subi une nouvelle restructuration, hein, on a subi plein. Euh, avec, et j'ai posé la question à un des directeurs qui était venu nous exposer euh, en quoi en gros allait consister cette restructuration, de savoir si on allait être associé aux. Euh, mais pas, pas aux décisions, je ne suis même pas, je veux pas pour, pour parler de décisions, associé au projet. Et. Euh, et donc, il m'a répondu, droit dans les yeux, « Madame, on n'est pas dans une coopérative ouvrière. » Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment, euh, vraiment aujourd'hui euh, complètement marginal de, de, de demander l'avis des, des, des, des principaux intéressés, hein, ceux qui font le boulot, en fait. Hein, et, euh, et, que ce soit, et au niveau du numérique, je pense que c'est pareil, les données les données de santé. Euh, il manque de compétences, je pense, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'Adrien en parlera, mais de compétences justement pour gérer pour toutes ces données euh, par les hôpitaux eux-mêmes et pour héberger oui, ces données. Parce que si je crois bien savoir, il y a plein d'hôpitaux, d'établissements de, de, de santé qui ne, qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens, les moyens et les compétences qui ne peuvent pas eux-mêmes héberger leurs données de santé et qui font appel à, à, des, à des hébergeurs extérieurs. Et si je ne me trompe pas, parmi eux, ceux qui sont agréés, il y a, il y a notamment il y a Amazon. Donc, euh, je pense que c est, c est, c est, c est là aussi, c'est problématique. Donc, que les hôpitaux euh, gèrent eux-mêmes, de, de par, de par le service public, les données de santé de leur établissement, c'est une très bonne chose. Et aussi, euh, évidemment, euh, la démocratisation, que ce soit à tous les niveaux euh, de l'hôpital. Euh, que ce soit dans les conseils d'administration, que ce soit dans les, dans les commissions médicales, qu'il y ait possibilité de, de, que les, les, les, les professionnels puissent intervenir, mais de façon euh, vraiment, de pas, pas juste demander un avis, de façon décisionnaire. Ça, enfin, c'est, voilà. Question de Dominique Gerbeau sur les déserts médicaux. Euh, oui, y a-t-il pas le risque Alors, je, je vais vous poser deux questions à tous. Euh, à la fois, bon, ce risque, en fait, que derrière la technologie. On, on, on ne résolve pas, le, le la, la technologie peut être un plus, mais elle ne va pas résoudre le problème des déserts médicaux. Donc, est-ce que ça ne risque pas d'être un cache-misère, c'est assez euh, fructueux pour certains, mais un cache-misère des, des déserts euh, médicaux, avec toutes les limites qu'a l'intelligence artificielle, etc. Et la, la deuxième question qui était un peu posée par vos différentes interventions, est-ce que… Euh, en matière de données de santé est-ce qu'un modèle centralisé est-il véritablement nécessaire ou est-ce qu'on peut pas ré, euh, réfléchir à une architecture plus démocratique pair à pair euh, qui soit beaucoup plus respectueuse euh, des euh, bah de, de, de, euh, bah du, du local et euh, tout, en, euh, tout en coopérant les uns avec les autres mais pas avoir cette espèce de grande usine, euh, à gaz, qui généralement se termine assez mal et devient assez ingérable. Donc, là aussi, ça pose des problèmes de démocratie et à quel niveau de finesse on intervient. Donc, peut-être Adrien là-dessus Ouais, ouais, du coup, sur, le, sur les, les, les compétences dans les hôpitaux, euh, euh, donc euh, je dirais que c'est entre, euh, entre les deux. Euh, euh, L'entrepôt de données de, des hôpitaux de Paris, euh, initialement on l'a fait, on était euh, quatre ingénieurs. Donc euh, il suffit pas, euh, et, et comme on était centré autour euh, du logiciel libre, euh, tous les travaux que l'on avait fait, euh, que tout le code qu'on en a écrit, euh, d'autres hôpitaux peuvent les, le, le, le réutiliser, euh, et donc ça demande quand même des compétences. Mais euh, du coup ça ne sera pas euh, quatre euh, ingénieurs, mais plutôt euh, un ou deux, euh, et euh, en effet, il faut quand même tabler sur de la formation, euh, sur du long terme. Euh, mais de toute façon, euh, de euh, traiter des données, euh, ça demande du temps, euh, ça demande du dialogue avec les, euh, les praticiens, les soignants, les, euh, les patients. Donc euh, de toute façon, euh, on a besoin de se former euh, tous ensemble euh, et d'avancer. Euh, et par contre, je pense clairement, euh, et euh, on en a fait la démonstration, je pense que c'est possible. Euh, de le faire au sein du, du service public euh, même si c'est vrai que le service public euh, les hôpitaux de Paris euh, ça a aussi des lourdeurs mais on a réussi à le faire ça demande un engagement euh, mais euh, on, on peut le faire surtout si c'est du logiciel libre euh, sur les déserts euh, les, les déserts euh, est-ce que le, la, le numérique va, va tout, solution, tout solutionner euh, clairement euh, je ne pense pas euh, et euh, encore une fois euh, euh, alors ça demande aussi des, euh, des, euh, des, des moyens pour le service public, euh, mais euh, typiquement, ce que pourrait proposer euh, une entreprise euh, qui, qui fait des rendez-vous euh, en France euh, et qui propose des services de vidéoconsultation euh, avec le logiciel qu'on est en train d'utiliser, euh, par exemple, euh, on installe ce logiciel dans des, euh, sur des serveurs, sur des machines certifiées pour la santé. Euh, et euh, d'un seul coup, on peut faire des vidéoconférences et des vidéoconsultations. Euh, et ça ne demande pas un travail euh, d'ingénierie euh, euh, super important. Donc, euh, je pense quand même que la techno peut aider euh, sur ces problématiques-là. Euh, par contre, c'est euh, encore une fois, c'est des choix politiques, dans quel techno euh, euh, où les données sont stockées. Euh, voilà, et des alternatives existent. Et c'est aussi ce que nous, dans le cadre de notre association, on propose. Donc, c'est de euh, louer des, des serveurs, des, des machines euh, qui permettent d'installer des logiciels comme BigBlueButton comme qu'on est en train d'utiliser, là, le logiciel de vidéoconférence qu que l'on utilise. Donc, de l'installer euh, sur des serveurs certifiés pour de la santé et de délivrer des services de vidéoconsultation, euh, mais dans un autre modèle. Donc, nous, c'est le modèle associatif. Et typiquement, si l'hôpital public s'en empare, euh, je pense que ça serait des, une, une super bonne chose euh, et nous, on serait ravis de travailler avec eux, par exemple. Et dernière chose sur la décentralisation, donc c'est aussi un des euh, un des buts de notre association, c'est de promouvoir la décentralisation des données euh, et donc on préfère que, par exemple, les algorithmes euh, partent dans les hôpitaux euh, ou euh, même dans les cabinets hein, se, se, di se diffusent, euh, plutôt que les données euh, bougent. Euh, et donc des solutions existent, euh, des solutions techniques existent pour faire de la décentralisation. Euh, pareil, il faut se donner les moyens de, de ça, mais euh, on part pas de rien euh, et c'est tout à fait possible. Et surtout, je pense que c'est la seule solution. Euh, c'est impossible de dire qu'on va supprimer les systèmes d'information de tous les hôpitaux, de tous les cabinets des médecins, de, de, de, de tout ça. Et donc, euh, prendre des données et les mettre euh, dans un seul lieu, comme pourrait faire le Health la recherche, typiquement, ça va être une recherche de mauvaise qualité parce que les données, elles sont sorties de leur contexte, elles sont loin des, des médecins qui rentrent les données et en fait, elle va vouloir rien dire parce que les quali la qualité de données n'est pas au rendez-vous. Enfin, donc, il y a plein de problématiques techniques et donc, pour faire de la recherche de qualité, pour préserver les droits, le RGPD, en fait, pour plein d sur plein d'aspects, la décentralisation est la solution à ces problématiques-là et, et techniquement possible. Et moi, j'aimerais juste, euh, si je peux juste me permettre d'ajouter, en fait, je travaille en... en, en... Je suis juriste au sein de la maison des lanceurs d'alerte et il se trouve que dans le cadre de, cette, cette, de mon emploi, j'ai eu à, à, à soutenir, à conseiller juridiquement plusieurs lanceurs d'alerte en matière de données euh, enfin, qui travaillaient en, dans la santé des médecins et, et qui avaient lancé des alertes sur les données de santé. Et en fait, on se rendait compte sur plusieurs alertes qu'ils avaient proposées en interne, en internalisant des systèmes de gestion euh, de, de, de des bugs, des failles euh, des failles, par exemple, sur le résumé de passage aux urgences qui permet ensuite de faire de la T2A, donc la tarification à l'axe, ils avaient eux-mêmes internalisé des solutions avec euh, du codage, en, en organisant au sein de l'équipe avec les infirmières la manière de régulariser la façon dont, en fait, les... Une fois que les soins étaient administrés, ils sont codifiés pour ensuite faire l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie. Et en fait, à chaque fois, on leur a opposé une solution soi-disant plus simple, mais beaucoup plus coûteuse, qui était de passer par toutes ces, ces start-up qui euh, faisaient du traitement algorithmique, etc. Et, et en fait, eux s'opposaient véritablement, disaient qu'en fait, non, déjà, ça coûtait euh, cher pour des interventions euh, souvent euh, assez, assez minables et, euh, et au rabais. Et, et, et en fait, voilà, c'est juste pour dire qu'à la fois, il y a cette vision décentralisée où on, on peut mobiliser énormément d'acteurs, mais il y a aussi, effectivement, en interne, au sein des, des services publics, hospitaliers, énormément de choses qui se font. Et, et moi, j'ai pu vraiment rencontrer beaucoup de lanceurs d'alerte sur ces thématiques là Et je pense que c'est important euh, de, de porter euh, cette, cette voie-là aussi. Donc on en revient à l'incontournable expertise humaine et aussi à l'échange entre, entre humains. Peut-être, Marie, sur les déserts médicaux, parce que quand on nous vante les, les fameuses cabines de, télé, de téléconsultation qui résoudraient tous nos problèmes, ton point de vue sur ces questions-là et qu'est-ce qu'on pourrait… quelle est l'alternative politique, tout en ne rejetant pas, bien sûr… Euh, les, le, les progrès techniques qui, qui peuvent euh, au contraire démultiplier les choses. Oui, euh, bah, euh, concernant les, les, les cabines de consultation, euh, moi je dis toujours c'est oui, d'accord, mais il, y a, il faut quand même un professionnel derrière un écran pour, euh, pour en, euh, renseigner le patient. Euh, voilà, donc il faut, quand même du, du, il faut quand même des médecins. Le problème, c'est que voilà, les médecins sont raréfiés. Et pas que dans les déserts médicaux d'ailleurs. Mais euh, donc voilà, le problème. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on peut qu'on peut régler le problème. Nous, on, on pense qu'il faut des, augmenter massivement la formation des des médecins. Hein, donc euh, supprimer le numéro que juste qui va qui devrait être supprimé. Mais bon. Mais euh, aussi euh, au niveau du personnel soignant avec des avec des pré des pré-recrutements directement dans les écoles et puis euh, les salariés, déjà, c'est les soignants. Aujourd'hui, il y a urgence à répondre à, à la raréfaction des, des professionnels de santé, que ce soit dans les déserts médicaux ou même dans les, dans les, dans les hôpitaux. Hein. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment répondre à l'urgence. On ne veut pas attendre la formation des médecins euh, qui, qui demande une dizaine d'années. Donc, oui, il faut augmenter le nombre de médecins en formation supprimer le numéro clausus, augmenter le nombre en de aussi dans les facultés, parce que euh, si les places dans les facultés, euh, enfin les, les, les, les places, euh, je veux dire, la, la façon d'accueillir de, de, les étudiants euh, ne, ne bouge pas, c est, c est, on peut toujours augmenter le nombre. Donc voilà, je pense qu'il y a, y a cette urgence, et, et aussi également, nous, on préconise évidemment la, la création de centres de santé, qui sont peut-être des alternatives, euh, puisque c'est une médecine multi, euh, pluridisciplinaire, qui est une médecine salariée, qui, qui, euh, le, le centre de santé est obligé de respecter euh, le, le, tarif, euh, le tarif secteur 1, donc sans dépassement d'honoraires, le, le, le centre de santé est obligé, de, il applique le tiers payant, et c'est une médecine qui il, il, il travaille sur l'éducation thérapeutique et c'est une médecine donc, euh, pluridisciplinaire. Je pense que c'est quelque chose qui peut, qui peut être attrayant pour certains médecins, certains jeunes médecins. Cette, cette, le fait d'être salarié aussi, parce qu'on voilà, se, on se, on, on prend son malade à, à part entière, on ne se soucie pas des, des, de tous les problèmes administratifs et. et tous les problèmes que, que, peut, que peut rencontrer un, un, un chef d'entreprise. Donc, voilà, je pense que enfin nous, c'est voilà qu'on qu pense qu'il faut utiliser, plutôt que les cabines de, de téléconsultation, euh, qui peuvent être peut-être, euh, euh, je sais pas, utilisées dans des endroits extrêmes, je pense, d'être en montagne, quand il y a vraiment des, des, des problèmes pour, pour se rendre... Euh, sur les, vers les patients, mais je ne voilà, je suis pas du tout pour ce, ce, ce genre de... Et, et puis, qu'il n'y ait plus de relation patient-médecin, qui, ben voilà, qui, qui est quand même essentielle, je trouve, pour pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'on peut s'exprimer même façon devant un écran vis-à-vis -vis de son médecin que quand on est dans son cabinet en face de lui enfin, Voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose. Et euh, quant aux données de santé, je voulais juste rebondir. Euh, je pense que... Est-ce qu'il est, qu est nécessaire de concentrer, d'hyperconcentrer, comme le SJTA-Hub, les données de santé Je pense qu'il faut aussi poser la question euh, ben, au, au, à ceux qui sont concernés, notamment les chercheurs qui utilisent ces données de santé. Euh, Est-ce qu est que, selon eux, il y a vraiment besoin de concentrer Est-ce que c'est utile à leur recherche de concentrer toutes ces données de santé euh, dans un hyperconcentrateur Alors, évidemment, ce n'est pas sous l'égide hébergé euh, par Microsoft, hein, mais... Euh, voilà, je pense que là, là, il y a un débat aussi, hein, puisque moi, j'avais euh, discuté avec un camarade oncologue qui se sert, lui, euh, qui se sert du système national de, de santé actuellement, hein, qui associe le, le, les données de la sécurité sociale et les données, le PMSI des hôpitaux, et euh, il, il, lui, il, il, bah, il, est, il serait, serait d'accord pour qu'on concentre encore plus toutes ces données euh, voilà, donc je, je, je, dis, je ne je dis pas qu'il ne faut pas, je ne dis pas qu'il le faut. Je pense qu'il y a un débat, débat notamment avec tous ceux qui utilisent ces données de santé. Euh, alors, que qu'elles qu qu continuent à être euh, hébergées dans les hôpitaux, ça c'est une, une très bonne chose. Mais au niveau, euh, à un niveau plus grand, je, je pense que là, là je, il faut un débat démocratique selon moi. Donc, juste à... Que... Sur ce débat, oui. Puis après, j'aurais une question à vous poser à toutes, à, à toutes et à tous. Du coup, je suis… Euh, euh, D'ailleurs, il y a la parité, euh, aujourd'hui, c'est super. Euh, du coup, euh, en effet, sur les, euh, sur les cabines et, euh, et la télémédecine, euh, je, suis, je suis carrément, carrément d'accord. Déjà, la, la technique bien, doit être en renfort euh, des, euh, des soignants. Euh, et c'est pas toujours le cas euh, souvent ça, ça ça peut aussi être encombrant euh, d'avoir euh, des systèmes qui fonctionnent pas bien euh, voilà. et de toute façon euh, euh, d'un point de vue purement médical euh, le contact humain et euh, parler avec quelqu'un euh, toucher quelqu'un enfin euh, c'est ça fait partie de la relation euh, de médecin malade et une relation de soins donc euh, euh, partir dans un délire euh, que euh, on va te mettre devant une caméra et que euh, c'est ça qui va soigner les gens euh, ça semble déraisonnable, euh, voilà. On n'est peut-être pas tous contents euh, que le Covid. Enfin, on a peut-être, en tout cas, moi j'ai plutôt hâte que le Covid euh, s'arrête et de pouvoir euh, toucher et, et être avec, avec les gens, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et sur le sur l'accès aux, aux aux données euh, et la centralisation, euh, ce que je pense surtout moi, c'est que et les retours un peu aussi euh, au contact euh, des chercheurs, c'est euh, c'est que avoir une gouvernance. Euh, pour le coup, qui peut être centralisé euh, avec plusieurs acteurs, euh, du coup, euh, des représentants des usagers, des représentants euh, des, des patients, euh, des, des syndicats, enfin voilà, une, une gouvernance euh, mixte, euh, mais qui permet euh, pour un chercheur de, de faciliter, d'avoir un accès, euh, euh, parce que là, c'est quand même, il euh, faut se lever vraiment tôt pour avoir accès à plusieurs bases, les gouvernances sont différentes, euh, les modalités d'accès sont différentes, donc euh, donc, c'est vrai que c'est vraiment laborieux pour, pour avoir accès à des données. Donc, ça, unifier un peu ces, ces, ces, ces accès, pareil pour les, les patients, ça pourrait permettre de ne pas, pour faire les droits opposables, donc les droits de rectification, etc., avoir aussi un interlocuteur qui après répercute les, les informations et ne pas avoir à s'adresser à 50 personnes différentes, avoir les mails, c est, c est, c est, tout de suite, ça devient très complexe. Euh, par contre, c'est c'est pas, pas parce que euh, la gouvernance centralisée et euh, euh, un cadre euh, commun euh, euh, améliorent les choses que euh, une centralisation des données euh, améliore les, les choses. Enfin, c'est deux choses différentes. Il y a la centralisation de la, de la, de la gouvernance et la centralisation ou non euh, des serveurs et de l'exploitation et du traitement des données. c'est c'est deux, deux aspects et les deux doivent, euh, se, peuvent se moduler de façon... Euh, un petit peu indépendante. Et, et juste, moi, j'aimerais juste compléter sur ce que disaient Adrien et, et, et Marise très rapidement. Sur la, la téléconsultation et les dérives, c'est vrai que de toute façon euh, se pose aussi la question tout simplement de la fracture numérique à l'heure où on voit que l'ensemble des départements euh, mettent, en, mettent en œuvre, enfin le, tout, tous les dossiers d'accès aux droits se font de plus en plus sur Internet. On voit qu'il y a un espèce d'accompagnement euh, au numérique qui est fait pour les personnes les plus isolées et, et les plus euh, du coup éloignées de, de, des outils numériques. On, on peut quand même se demander la que même la relation de soins entre le patient et le médecin euh, doivent à nouveau passer par une interface euh, informatique et dont on connaît aussi les effets délétères. Par exemple, si je fais juste un parallèle euh, très rapidement, les audiences aujourd'hui, euh, devant le juge, il y a certaines audiences qui passent par euh, visioconférence euh, et c'est euh, d'ailleurs les, les populations les plus euh, précaires et les plus fragilisées, c'est-à-dire les demandeurs d'asile. On est en train aujourd'hui de, de tester la, la, la visioconférence euh, la vidéoconférence avec les demandeurs d'asile lorsqu'ils demandent leur titre, euh, ou par exemple aussi euh, les défis. Et on voit bien qu'il y a des effets euh, délétères et que euh, en plus, euh, il, est, il est compliqué pour les personnes de s'exprimer euh, quand euh, on a une interface euh, euh, technique. Voilà. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il nous reste 18 minutes, euh, il y a une question sur l'amiante, peut-être que Juliette. pourrait y répondre. Là, je ne sais pas si tu la vois sur le, le, le chat. Euh, et après, euh, moi j'aurais une question peut, qui peut être, qui vous, peut vous permettre de conclure les uns et les autres que je vous pose après euh, pour conclure euh, euh, notre affaire, puisque normalement on doit rendre l'antenne, si je puis dire, à 19h30. Euh, donc Juliette, sur la, la question de l'amiante, là, je sais pas, tu as vu la question de Dominique Campana oui, oui, alors si je comprends bien la question, c'est qu'effectivement, euh, vous souffrez d'un mésothélium dû à de l'amiante, vous contractez le Covid-19, votre dossier fera apparaître la Covid-19, et oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, la façon dont on lit les données, euh, ça ne prend pas forcément en compte, je pense, tout le contexte, et évidemment, ça rejoint ce que disait Marise. Euh, on ne peut, euh, peut pas remplacer en fait euh, la, le diagnostic euh, médical par une machine, euh, les, effectivement il y a des fois où on remplit plusieurs choses et, et ça peut faire, euh, des, provoquer des difficultés en termes d'accès aux droits euh, ce qui n'est tout à fait pas légitime à partir du moment où on est reconnu comme victime de l'amiante on n'a pas à voir ses droits euh, cesser euh, du fait qu'à un moment la machine euh, nous diagnostique parallèlement euh, euh, victime de, de, de la COVID enfin malade euh, euh, la de la COVID-19 donc euh, je ne savais pas que c'était possible voilà, mais en tout cas effectivement c'est une des dérives je pense que, que peut illustrer euh, la numérisation euh, absolue, la e-santé absolue, en passant des professionnels et de l'aspect humain. Oui, juste pour euh, donner un petit éclairage avant que je vous pose la question là-dessus, ça rejoint un peu euh, une certaine idéologie qui est à la Silicon Valley en disant que maintenant avec le big data, il n'y a plus besoin de théories scientifiques, il suffit de faire des corrélations et qu'il euh, n'y a plus besoin de scientifiques. Il n'y a plus besoin que de data, ce qu'ils appellent des data scientifiques, des scientifiques de la donnée. Or, le problème des corrélations, c'est que si on enlève les causes et les effets, euh, deux choses peuvent avoir, euh, par exemple, sur la, la, la COVID-19, on constate que les gens euh, qui, ont, qui ont des carences euh, en vitamine D, ont euh, plus des, des formes graves, mais ça ne veut pas dire que si on n'a on pas de carence, enfin, ça, ça veut pas dire que la carence en vitamine D est la cause des, des, euh, des formes grasses du Covid. Ça peut être une autre cause qu'on ne connaît pas qui peut être responsable des deux problèmes. Donc il faut beaucoup se, se méfier de, de, de, de, des corrélations elles peuvent, être, elles peuvent induire en, en, en erreur. Et alors voilà, la question que je voudrais vous poser les uns et les autres, c'est que dans la, la crise du Covid-19, on a été confronté euh, quand même à un problème de désindustrialisation euh, dans notre pays, hein, que ce soit même sur le matériel le plus euh, élémentaire, les écouvions, euh, les, blues, les sur blouses, les surblouses, les visières, euh, euh, euh, les masques. Et puis euh, aussi le problème sur le fait que maintenant, on ne produit plus quasiment plus de médicaments dans notre pays, ce qui engendre des, des, euh, des pénuries chroniques de, de, de médicaments. Est-ce que, justement, la maîtrise des données… Alors, une première chose, je voudrais avoir votre réaction sur le fait que, quand même, je sais qu'au niveau de la PHP, bah, avec des, des petites unités de production décentralisées, comme les Fab Labs, il y a eu une situation qui n'a pas lié à ces problèmes-là. D'ailleurs, la PHP a mis en place une une plateforme informatique qui demandait des pièces détachées, des, du matériel, etc., qui était fabriquée dans les Fab Labs. Les Fab Labs ont fabriqué 300 000 vis visières de protection, par exemple, parce qu'il n'y en avait pas. Euh, donc ça, ça s'est fait avec, dans le mépris le plus total du gouvernement, d'ailleurs, euh, qui les a même accusés d'aller de, de, contre le droit de la concurrence. Euh, donc, euh, première chose, est -ce, comment est-ce qu'on peut réutiliser les données et justement, euh, euh, le travail des hôpitaux et les données de santé, est-ce que ça peut être, leur maîtrise pourrait euh, aider à euh, re, euh, refaire une filière industrielle euh, de la santé, que ce soit des matériels de santé ou euh, de, du médicament en France Est-ce que vous pensez d'abord que c'est utile et est-ce que vous pensez que ça permettrait aussi, peut-être, de réfléchir d'une manière différente euh, cette industrie et de peut-être plus les, intégr les intégrer aux, aux besoins directs et, et, et que ce soit plus en rapport avec le, le, le, ben les pharmacies des hôpitaux, l'expérience des soignants, etc. Donc, peut-être, on, ben on peut. Et puis, si vous avez à dire quelque chose pour conclure, aussi, profitez-en. On, on reprend les choses. Euh, euh, Peut-être Adrien, euh, Juliette et puis euh, euh, Marise. Bah, du coup, sur les, euh, les, les, sur les corrélations, euh, déjà, euh, je suis euh, tout à fait d'accord. Euh, et ce n'est pas un petit changement, parce que c'est carrément euh, des, des changements épistémologiques dans la façon dont euh, on pense la science euh, et la méthode scientifique qui date de Claude Bernard. Euh, donc c'est vraiment c'est des, des des changements euh, profonds où on se posait une, une question euh, et on recueillait des données euh, en réponse à cette question euh, spécifique et donc là on a renversé euh, la recherche où euh, en fait on se dit bah, on va trouver des liens entre des données et des courbes euh, et euh, et avec ces liens là euh, on va se dire on va on va se poser les questions euh, à la suite euh, et ça c'est un problème méthodologique euh, important euh, voilà et j'ai euh, mis un petit et qui, par exemple, fait des. Il y a, il y a des, une corrélation entre le nombre de personnes qui, sont, qui tombent dans une piscine et le nombre de films de, dans lequel Nicolas Cage apparaît. Euh, et donc, ça, c'est très bien corrélé, mais évidemment, ça ne veut rien dire. Et si on l'applique euh, à la médecine, euh, on peut faire rapidement un euh, peu n'importe quoi. Euh, et sur les, euh, les médicaments, les Fab Labs, donc, euh, en effet, l'utilisation des données euh, peut. Euh, permettre de faire avancer euh, la recherche médicale, euh, surtout que euh, les coûts de développement euh, euh, du, euh, du médicament et euh, de l'utilisation des données et des algorithmes, même qui pourraient permettre de développer des, des médicaments plus tard, sont sans commune mesure euh, les frais de euh, recherche et développement euh, avec des algorithmes c'est euh, le, le salaire de, des, des ingénieurs et ça, ça s'arrête là, il n'y a pas de chaîne de production, euh, c'est beaucoup plus court aussi en temps de recherche et développement euh, surtout que les ingénieurs s'appuient sur déjà du code euh, essentiellement open source déjà donc ils ne repartent jamais de du part donc, voilà. et, et donc euh, oui tout à fait et les données, euh, l'utilisation des données de façon très encadrée euh, peut aussi, euh, encore une fois, un, pour les hôpitaux et pour euh, les différents acteurs de la santé, être euh, euh, des ressources euh, d'autonomisation financière euh, aussi. Donc euh, voilà sur les, ces deux points-là. Et, et juste, du coup, je voulais terminer, moi, sur euh, l'association euh, Interop, euh, euh, dans laquelle on est tous les deux membres avec Juliette. Euh, euh, du coup, pour continuer nos actions euh, juridiques, euh, comme ce qu'on a pu faire, du coup, euh, qu'on vous a expliqué un petit peu au début euh, les référés liberté euh, les actions même euh, à la, la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, donc, il y a des actions euh, nationales et internationales qui euh, peuvent être menées. Euh, par exemple, on a lancé une saisine CNIL euh, sur, euh, contre des acteurs de la santé numérique pour justement demander à ce qu'ils appliquent les, les, les, les, les, la jurisprudence européenne toute récente. Ça aussi, ça, c'était un de nos volets. Et aussi, parallè parallèlement, on fournit des services pour les professionnels de santé, des logiciels qui sont open source, qu'on ne fait pas payer. Par contre, on a besoin de, de, de, de payer les, les serveurs et les machines. Euh, et donc, bah, on fait une campagne de dons en ce moment et euh, je vais vous mettre un lien euh, sur, euh, sur le chat. Euh, N'hésitez pas à aller voir, euh, à discuter même euh, s'il y a besoin euh, par mail, euh, on est sur les réseaux sociaux aussi. Euh, et relayez. les questions. Euh, okay. Merci. Merci. Euh, Juliette euh, Oui, euh, du coup, je n'ai pas spécialement grand-chose à ajouter. Euh, effectivement, euh, on n'est pas contre la recherche. Par contre, on est pour une recherche éthique intransigeante, garant des droits et libertés fondamentaux. Euh, et nous, le modèle qu'on propose, effectivement, par exemple au sein d'Interop, c'est vraiment de s'appuyer sur une recherche décentralisée, en partant des acteurs locaux, euh, des, des, des modalités qu'ils ont déjà mises en œuvre et qui fonctionnent, qui permettent déjà et déjà de, à, des, à des projets de recherche d'obtenir des résultats euh, importants. Euh, voilà. Et, et donc, on prône effectivement une logique du logiciel enfin, de, une, une, une philosophie du logiciel libre qui permet du coup à d'autres acteurs de se saisir des outils qu'on développe. Donc c'est vraiment dans l'idée euh, que le collectif euh, doit s'enrichir et qu'on on est, on est contre des logiques privatives où on conserve euh, des méthodes d'intelligence artificielle, par exemple, à nos, à nos propres fins pour les faire payer. Donc nous, on veut vraiment promou promouvoir ça. Et, euh, et pour rebondir sur ce que je dis Adrien, c'est vraiment important euh, cette campagne de nom pour nous parce que, euh, C'est aussi le prix de notre indépendance et euh, la, conti la continuité de nos actions, euh, que ce soit euh, contre les projets comme le Datum, -E, mais aussi pour l'éducation euh, populaire, de la sensibilisation euh, des professionnels de santé euh, aux outils qu'ils utilisent parce qu'aujourd'hui, euh, c'est très enfin, très ergonomique d'utiliser, par exemple, Doctolib, euh, mais euh, les les, les, euh, les garanties en termes de respect des droits et surtout d'accès aux données par les services de renseignement américains, puisque c'est hébergé sur Amazon, euh, c'est très problématique. Donc, nous, on veut vraiment œuvrer à ça. Euh, donc euh, voilà, c'est juste pour, pour dire que vos dons étaient importants pour nous et, et surtout pour aussi vraiment vous remercier pour la qualité euh, des, des échanges. Euh, remercier aussi Marise et, et, et toi Yann, et euh, est vraiment ravie, merci infiniment. Et merci à tous pour vos questions. Marise. Oui, ben, je, quand tu as parlé de… de, de on avait on vraiment constaté la famille, vraiment au grand jour, le, notre dépendance industrielle par rapport à… À, bah, tout ce qui s'était euh, concernant les masques, concernant, euh, voilà, qu'on n'était euh, pas capable de, de, de, de pouvoir en fabriquer aujourd'hui en France, alors que ça, ça a été fait par le passé. Donc, voilà, on a, vu, on a, on a constaté notre dépendance, même au niveau de, de, de l'oxygénothérapie. Et euh, donc, là, ça a remis sur la table, effectivement, euh, pourquoi... Euh, l'industrie française ne, ne, ne répond pas justement aux besoins qui, qui sont exprimés par les hôpitaux. Hein, parce que, euh, c est, c est, voilà, on, on a des besoins euh, réguliers, des besoins exceptionnels en cas, effectivement, de, comme là, de, de fortes euh, épidémies ou pandémies. Et euh, ces besoins doivent être anticipés et euh, notamment, euh, je, on pense que ça doit être anticipé en, en majorité sur le sol français, voire européen. Donc, ça, ça a vraiment mis en avant euh, notre manque de, de, de réactivité industrielle par rapport à tous ces équipements, hein, qui étaient cruciaux quand même pour les services hospitaliers. Et euh, au point de vue des médicaments, euh, c'est exactement la même chose. Hein, on n'a on a, on a aucune indépendance. Euh, on le voit bien avec tous les, les, les médicaments qui sont, qui sont plus en stock et qui sont en pénurie. Euh, là aussi, nous, au Parti communiste, mais, euh, on, on porte l'idée d'un pôle public du médicament, que ce soit de, sa, de la recherche de de, jusqu'à la production du médicament. On pense que c'est possible. Euh, on sait que c'est possible même au niveau européen de développer un pôle public. Et euh, c'est la bataille qu'on porte euh, aujourd'hui, d'ailleurs, encore, euh, et notamment avec l'arrivée des vaccins covid hein, euh, euh, voilà, et d'ailleurs, je, je tiens à signaler qu'on est, est partenaire, on est euh, partie prenante camp de la campagne européenne pour l'accès et l'accessibilité aux vaccins et au traitement de Covid. Cette campagne qui a été initiée par, euh, par des partis politiques européens et des associations, des ONG. Et euh, en fait, le, le, le but, c'est non seulement rendre euh, euh, le, le, les vaccins ou le traitement Covid accessible à tous, Bon, ce qui risque d'être le cas en France, puisque puisqu'il euh, a été annoncé que le vaccin serait, serait euh, gratuit pour tous, mais en fait, c'est quand même notre sécurité sociale qui va, qui va financer ces vaccins et qui va remplir les poches des, des, des multinationales pharmaceutiques. Donc là, c'est là aussi qu'on voilà, on se bat là-dessus au niveau français, mais aussi européen, avec cette campagne, et notamment sur la notion de brevet, hein, de, de, de propriété intellectuelle, qui est pour nous, euh, qui, qui devrait ne pas exister dans le cadre de, de, de, de, de, de, de, camp de, de pandémie comme, comme celle-là. Donc euh, voilà, là aussi je, je vous invite, alors je ne sais pas faire, je ne suis pas douée, pour vous mettre le lien pour, la, pour signer pour la campagne européenne, hein, mais je vous, je, vous, je vous invite à, à la signer. Elle, elle se trouve sur le, sur le site du, du Parti communiste. Euh, et il, il, il nous faut un euh, million de signatures dans un au niveau européen. Donc, je pense qu'on pense que c'est atteignable pour que la Commission européenne euh, pu, puisse euh, éventuellement légiférer sur le droit européen euh, concernant le vaccin. Voilà, donc euh, voilà. Et ce pôle public du médicament, euh, on le porte euh, au niveau français, mais également au niveau européen. Voilà ce que je peux dire, un euh, conclure. Euh. Eh bien, euh, merci à, à, à toutes et tous. Euh, attends, tu voulais dire quelque chose, Marise Excuse-moi, je t'ai coupé. Je voulais, je voulais remercier mes deux interlocuteurs et interlocutrice de, leur, de, leur, de leurs échanges, parce que ça, ça, ça a été enrichissant aussi pour moi hein, de, de, de savoir. Voilà. Oui, parce qu'on a un secteur santé euh, qui est très dynamique chez nous, et je pense aussi, je ne sais pas si vous êtes en contact aussi avec nos parlementaires, parce que... Je pense que par rapport au combat que vous menez, euh, il y a aussi à faire intervenir les, les parlementaires. On a deux groupes parlementaires qui sont très actifs sur les questions de, de santé. Et euh, je vous donne rendez-vous le, le 12 janvier. Là, nous aurons un nouveau débat de la révolution, enfin de, des États généraux de la révolution numérique euh, sur un sujet là aussi chaud qui s'appelle euh, la 5G et si on parlait et, et si euh, attendez faut que je retrouve le truc et, euh, et, et si on en dé, on débattait des vrais enjeux autour de la 5G euh, donc encore merci à toutes et tous et euh, bah, je pense d'ailleurs, y compris le chat a été aussi euh, euh, très, euh, très euh, productif. Et puis, je pense qu'on pourra se donner des rendez-vous les uns et les autres euh, parce que le, la, bat, la bataille est loin d'être finie, même si des, quand même des choses, il euh, y a eu des points qui ont été marqués grâce à votre action et, et grâce à euh, la coordination qui s'est faite avec les soignants, la CGT, etc. Voilà et ben écoutez euh, bonne soirée et, euh, et au plaisir ouais. merci beaucoup voilà.